Bonjour, merci de me rejoindre, chers amis Gémeaux, pour votre tirage pour le mois de juin. Alors, un très joyeux anniversaire à tous les Gémeaux qui nous regardent, euh, plein de belles choses, de bonnes choses. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on voit déjà la tendance au niveau de l'énergie pour vous. Ah ben bah, écoutez, pour les Gémeaux, on va être plutôt, euh, voilà, avec euh, la corne d'abondance, donc... Euh, c'est une énergie euh, extrêmement bénéfique et puissante qui va vous accompagner sur ce mois de juin puisque la corne d'abondance, comme vous le savez, c'est vraiment l'abondance à la fois matérielle, à la fois sentimentale, à la fois professionnelle. Disons qu'on est vraiment sur quelque chose de généreux, quelque chose de puissant. Euh, on est vraiment dans une, dans une énergie qui est qui plutôt euh, combattante Puissante en effet parce qu'on n'est pas dans le manque Vous voyez l'abondance c'est on se sent complet On se sent assez fort On se sent euh, finalement euh, plein de gratitude D'ailleurs j'en profite pour vous remercier Pour tous vos, vos abonnements Pour votre présence à mes côtés Et, euh, et merci encore à, à vous toutes et à vous tous Pour vos commentaires à chaque fois bienveillants C'est vraiment plaisant Ça fait très très chaud au cœur donc voilà, ceci étant, on continue donc pour vous les Gémeaux donc avec cette belle énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juin et pour votre anniversaire en plus. Hein. Donc c'est notre belle corne d'abondance qui est ici et que je vais poser ici avec le petit oracle. On va essayer de le mettre dans la petite boîte là pour voir, tenez, est-ce qu'on est qu peut le laisser comme ça Parce qu'elle est tellement jolie, je voudrais qu'on puisse la garder à l'écran, voilà non, elle ne va pas venir comme ça peut-être Bon, allez, on va, la, on va la poser comme ça. Alors, euh, donc, camp d'abondance. Alors, euh, c'est bien. Alors, on va voir déjà d'un point de vue sentimental pour vous les Gémeaux. Donc, trois énergies qui vont vous accompagner. D'un point de vue sentimental, trois cartes. Donc, avec l'oracle de l'énergie et on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Pour les Gémeaux, côté sentimental, s'il vous plaît. Allez, allez. Alors, pour l'instant, on a plutôt, euh, voilà, cette, euh, cette énergie qui vient, qui est plutôt le manque d'amour, peut-être avec une petite jalousie. D'accord, ok, on interprète tout ça. Donc... Vous avez l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juin avec la partie sentimentale. C'est plutôt la carte de la jalousie. Alors, ça s'interprète, vous le savez, de deux façons. Soit vous êtes vous-même dans une situation où vous êtes envieux ou envieuse euh, bah, d'un partenaire, d'une partenaire, ou euh, peut-être euh, dans votre entourage d'un couple qui, euh, vous savez, rayonne euh, le bonheur absolu euh, et que ça agace parfois. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais... Ça remonte chez nous des, des, des, des sentiments assez euh, puissants, peut-être d'injustice, euh, de frustration. Où on voudrait que ça nous arrive à nous. Euh, donc en tout cas, soyez vigilants. Faites preuve de, de recul si ça vous touche. Hein, parce que ça nous touche parfois euh, et on ne s'en rend pas forcément compte sur l'instant. Pourquoi je vous dis ça Parce que si vous êtes vous enclin à de la jalousie, euh, on, vous, euh, on vous dit ici avec ce personnage voyez vous qui a une corbeille d'or entre les mains Ces euh, pièces d'or qu'il tient sont euh, sa richesse à lui Donc on vous dit que cet homme ou ce personnage ou cette femme qui subit la jalousie Ou qui est dans une situation de jalousie a tout le potentiel pourtant pour être heureux ou heureuse Nul besoin d'aller envier à côté ce qui s'y passe sachant qu'on sait très bien de vous à moi qu'il n'y a aucun couple ou aucune situation parfaite. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, parfois, une fois que la porte est fermée, il y a même des drames qui se jouent. Donc, revenez un petit peu plus sur vous-même. Et peut-être que cette situation, si vous êtes célibataire, finalement est une situation qui vous donne beaucoup de richesse parce que vous êtes dans une, une liberté totale et que vous pouvez aussi vous-même peut-être faire des envieux et des jaloux parce que vous êtes bien dans vos baskets. Donc ça peut euh, se traduire comme ça, voyez comment ça vous parle hein. Donc c'est l'énergie qui va être à, à vos côtés en tout cas Ensuite vous avez euh, le, deuxième, euh, le deuxième point fort qui va vous accompagner, c'est l'ange de l'amour Alors l'ange de l'amour c'est une très très très belle carte d'énergie Parce que c'est l'ange de l'amour à soi-même C'est l'amour qu'on se donne, c'est l'amour qu'on s'envoie on est vraiment dans quelque chose de tendre avec soi. On revient à notre moi profond et on a tendance à se faire du bien. Alors, c'est votre anniversaire, donc peut-être qu'il serait intéressant aussi de vous faire un petit cadeau à vous-même. Alors, ça peut être un soin, euh, si vous êtes intéressé par ces types de, de soins. Ça peut être un soin de beauté, un soin énergétique, un soin en massage, ça peut être un, un soin en institut. Quoi que vous décidiez de vous euh, euh, faire comme cadeau, faites quelque chose qui vous fait du bien à vous parce qu'on dit que l'ange de l'amour, c'est vraiment l'amour à soi-même. Donc vous êtes en tout cas euh, face à, à votre propre euh, reflet dans le miroir et vous êtes quelqu'un aujourd'hui, mes chers amis Gémeaux, de euh, conscient, de mature sur vos propres qualités. Vous êtes fier de vous et ça, je peux vous garantir que c'est un grand pas pour moi, il y a eu un travail de fait parce que le fait d'être fier de soi, c'est non pas être narcissique, hein, ce n'est pas non plus être nombriliste ou euh, voilà tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est simplement être euh, capable d'admettre qu'on est, euh, euh, bah, qu est courageux, qu'on est fort, qu'on est, euh, bah, oui, euh, qu'on qu mérite ce qu'on a, qu'on qu est une belle personne. Donc ça, c'est une très très belle carte, une très belle énergie qui vous accompagne. Alors, attention, côté sentimental, quand il y a la, le coffre qui, qui, qui sort comme ça, vide, euh, ce n'est pas que vous n'avez pas d'argent, hein, parce que là, on est sur une partie sentimentale. Donc, l'association avec l'ange de l'amour et la jalousie, c'est euh, quelque chose qui pourrait euh, venir, justement, combler un manque. Euh, on vous dit ici qu'il y a peut-être quelque chose à venir, euh, justement, euh, nourrir, nourrir, euh, il euh, y a une partie de vous qui est en manque de quelque chose, donc euh, même si l'ange de l'amour c'est se faire du bien à soi-même, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il est peut-être temps d'aller au devant d'autres choses, euh, bah, peut-être qu'il est temps d'aller voir à côté, euh, euh, peut-être que quelqu'un se présente à vous et que euh, n'est pas forcément euh, euh, quelqu'un... Euh, sur qui euh, on, on doit euh, porter de la méfiance, Vous voyez ce que je veux dire. Là, vous êtes vraiment sur quelque chose où vous devez absolument aller combler ce vide qui est ici d'un côté. Ça, c'est un côté sentimental. C'est comme si vous aviez à l'intérieur de vous quelque chose de creux, quelque chose de vide à combler. On recouvre tout de suite avec le. Euh, je vais prendre Mademoiselle de Normand. Tenez, allez, on va prendre avec Mademoiselle de Normand. On va recouvrir pour la partie sentimentale pour les Gémeaux, s'il vous plaît, et on fera votre côté pro. Juste après, pour ceux ou celles que ça intéresse. Allez, euh, donc, oh ben écoutez, combien j'en ai là Ah oh non, j'en ai trop. Elles ne sont pas retournées en plus, donc je ne les prends pas. Allez, donc on reste dans cette énergie-là, d'abondance déjà de soi. Alors, on vous dit qu'en tout cas, les prières vont être exaucées. Vous avez sorti la carte de Mademoiselle de Normand avec euh, une, une belle lumière. Donc, c'est la carte des souhaits exaucés. Vous avez le temps aussi. Donc, quelque chose que vous avez peut-être désiré ou que vous désirez sentimentalement, les chers amis Gémeaux, va euh, peut-être mettre du temps à venir ou alors ça a mis du temps à se mettre en place. Peut-être que vous avez aussi... Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Euh, je vais regarder le dos de deck Oui, euh, allez voir un petit peu plus en détail comme la loupe. Vous hein, Voyez, on vous dit d'aller creuser un petit peu le sujet parce que ici, euh, je, je vais... Euh reprendre ce, cet exemple-là tout à l'heure de la jalousie. Donc, on vous dit que vous avez été euh, exaucé, en tout cas, dans vos dans vos prières. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez nourri au niveau de la jalousie, mes chers amis Gémeaux, euh, et que euh, finalement, bah, euh, la tendance est inversée, euh, parce que justement, vous avez vous-même fait le chemin euh, dans votre euh, propre euh, vie, et vous avez décidé, vous voyez, hein, euh, vous avez décidé justement de tourner le dos à cette, ce côté sombre parce que vous êtes parti vers la lumière. Et ça peut expliquer cette abondance-là. Pour moi, il y a un travail que vous avez fait sur vous-même, un travail d'introspection, un travail, euh, c'est très compliqué hein, de faire un travail d'abnégation comme ça et de se dire non, je ne dois pas envier, je ne dois pas être jaloux, je dois au contraire ne pas créer du manque mais créer de l'abondance, de la... De de la pureté dans ma vie, parce que pour moi, ça a mis du temps, vous voyez, on a à côté, c'est parlant parce que vous avez la carte du temps, donc ça a mis du temps à se mettre en place, mais vous vous donnez de l'amour, alors c'est chouette, hein. vous vous donnez d'amour à vous-même, et, et ça c'est sur la carte, avec la carte du temps, c'est que vous avez peut-être mis du temps à faire ce chemin d'introspection, c'est ce que ça nous raconte. Ici avec le sarcophage, Là, on vous dit vraiment qu'il y a un petit boulot à faire. Euh, bon, voilà, il en faut. Hein. Il faut qu'on fasse tous nos, nos, notre chemin de vie. Hein. Vous avez un petit travail à faire au niveau d'introspection. Hein. Euh, c'est quelque chose qui remonte peut-être à des, des, des origines euh, karmiques. Euh, euh, c'est transgénérationnel, vous voyez. C'est peut-être de ce ressort-là. Mais vous avez un manque en vous. Donc peut-être que le fait de dire, euh, voilà, je ne reste pas avec mon, mon conjoint ou je reste seule parce que la, la, la, la vie de couple, c'est pas bien. Euh, voilà, vous avez peut-être aussi des idées euh, préconçues qui font que ça crée un, un manque chez vous. Hein. Allez voir ça si ça vous parle. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Euh, côté relationnel, et pour terminer, on va euh, recouvrir. Euh, je vais faire le côté pro après. Ouais, je vais vous mettre un. On va voir avec l'oracle de la chance. Le côté relationnel, donc amical, sentimental relationnel, si on reste toujours dans cette énergie-là. Ouais. Vous êtes un petit peu trop dur avec vous-même et avec les autres parfois, hein, les gémeaux. Hein. Vous avez tendance à avoir ce côté euh, tranchant. On a sorti le sable, c'est pas pour rien. Donc, le conseil que vous donnerez l'oracle de la chance ici, c'est justement de... Voilà. De faire preuve d'un peu plus de douceur avec le dauphin. Hein. Je vous les détaille juste après. On prend une troisième. On fait votre tirage pro juste après. Alors, relationnel et sentimental pour les Gémeaux pour la deuxième. Euh, enfin, pas pour la deuxième, pas pour le mois de juin. Pour le mois de juin. Alors, là, j'en ai deux trop. On va prendre la dernière. On va leur demander. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, la qualité à exploiter pour vous. Sur quel point vous devez travailler pour ce mois de juin, pour votre mois anniversaire. Et c'est... Votre discernement, ok Alors, on vous dit Ici, côté relationnel et sentimental euh, Comme le sabre, vous êtes parfois Tranchant, incisif Allez, il faut, faut, faut que ça avance Ce qui a un, une bonne qualité Mais parfois, vous avez tendance à être perçu Comme quelqu'un d'un peu dur, un peu froid Donc ça, c'est le côté un petit peu euh, Bon, euh, à travailler hein, euh, Qui peut peut-être vous euh, causer parfois Un petit peu euh, de tort Parce qu'on aurait tendance à se dire Oh bah cette personne, elle est un peu glacée, glaçante avec nous et ça vous donne, ça, re, enfin, ça renvoie une image de vous qui n'est pas la bonne. Ici avec le dauphin, c'est une carte ici qu'on euh, vous donne le conseil. Donc vous prenez si ça vous parle, hein, mais on vous, on vous envoie un conseil et on vous dit, voilà, peut-être que ce serait intéressant pour vous, chers Gémeaux, de faire preuve d'un petit peu plus de douceur. Le dauphin, c'est un être bon, sensible, assez à, euh, à tendre et intuitif. Donc là, on vous dit... Soyez peut-être un petit peu plus euh, compréhensif et tolérant. C'est le conseil que vous pourriez avoir d'un point de vue sentimental et relationnel, en temps, encore une fois. Hein. Pour terminer cette partie-là, première, partie, euh, enfin, première partie qui est sentimentale et relationnelle, on vous donne ce magnifique conseil de l'œil de Russe. Alors, l'œil de Russe dans l'oracle de la chance, c'est vraiment un, un oracle extraordinaire. Vous avez euh, ici le potentiel pour aller euh, tout de suite discerner si c'est quelqu'un en face de vous qui est justement bon ou quelqu'un euh, de mauvais, entre guillemets. Euh, en tout cas, quelqu'un euh, euh, qui peut vous apporter des côtés positifs ou négatifs. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est votre intuition. On vous dit de soyez euh, toujours intuitif, chers amis Gémeaux, et faire, faites preuve vraiment de... De, de, de clairvoyance et d'intuition. Alors, euh, on va voir tout de suite votre côté pro avec l'oracle de bah, la triade. Alors, j'entends la triade. Bah, écoutez, on va prendre la triade. Je vais garder la corde d'abondance parce que c'est votre énergie centrale. Hein. Alors, euh, l'oracle de la triade, côté professionnel, pour les gémeaux, que se passe-t-il pour ceux qui cherchent un travail Pour ceux qui en ont déjà un alors, pour les Gémeaux, alors si elles veulent toutes sortir tout de suite, euh, bah écoutez, on va les mettre là, hein. j'en ai trois, c'est pas la peine de les battre pendant trop longtemps, Oula. alors, je pense que certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont eu une période comme ça, excusez-moi, j'ai mis l'envers. ont eu une période comme ça euh, de tourment, euh, peut-être que quelque chose professionnellement est en train de se mettre en marche et que c'est la fin. C'est la fin d'une période, alors on va regarder tout de suite, c'est la fin d'une période, donc oui, c'est nécessaire, on vous dit à la nécessité qui est là, euh, je vous la remets comme ça, parce que là, sinon, vous l'avez à l'endroit, on vous dit, c'est la mort, et on vous dit, ah bah ben voilà, bon, alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, vous êtes sur une situation professionnelle, clairement, qui nécessite justement, voilà, ici, ça nécessite la fin. Ça nécessite clairement que euh, il est temps que ça s'arrête. Donc avec la, la mort qui est, qui est juste à côté, on vous dit que c'est quelque chose qui doit à, à être euh, voué à s'arrêter. Ça doit être terminé, ça doit être la fin. Et ça, euh, c'est vraiment nécessaire parce que là, c'est quelque chose qui vous vraiment vous mine. Alors professionnellement, je pense que vous êtes dans une entreprise ou dans un poste qui vous cause beaucoup de soucis. Vous êtes vraiment en ce moment dans une position, euh, bah, je suis désolée, mais euh, le mois de juin va vraiment être un tournant pour vous. parce que, enfin, Je suis désolée, non, parce que je pense que c'est important que ça se passe. Mais je pense que vous avez vraiment souffert, mes chers amis Gémeaux, et que vous avez ras la casquette. Vous n'avez qu'une envie. C'est vraiment que ça s'arrête, parce qu'avec cette carte du malheur là, vous voyez cette, cet être qui est épuisé, qui tourne le dos à, à la croix, qui, est, euh, qui a presque abandonné qui est quasiment sur, euh, devant sa tombe et qui demande à y rentrer. On est sur quelque chose de très noir, où on en a ras-le-bol. Ras-le-bol, et votre âme, elle est là. Alors, c'est une très belle carte dans l'oracle de la triade. Et votre âme vous parle, et elle vous dit d'arrêter. Elle vous dit de stopper. Donc, si vous avez une reconversion, allez-y. Si vous avez... Alors, euh, euh, faites preuve quand même de discernement. Hein. Euh, ne vous dites pas, euh, bah, c'est euh, Eva qui me l'a dit, alors je le fais. Mais je pense que ça vous parle beaucoup plus à vous qu'à moi d'ailleurs. Écoutez-vous, parce que votre âme, elle en a vraiment besoin. Vous avez une grande nécessité de voir ailleurs ce qui se passe et de, de donner un nouveau souple, souffle pardon, à votre, votre carrière, votre, votre chemin professionnel. On va recouvrir tout de suite avec l'oracle des miroirs pour euh, nos amis Gémeaux. Donc pour les Gémeaux... Pour le côté pro, s'il vous plaît, pour le mois de juin, comment ceci va se décanter, comment ce mois de juin va se.. Alors, vous avez la femme. Vous avez la trahison. Et ouais, il faut que ça s'arrête. Hein. Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment professionnellement euh, miné. Alors peut-être qu'on vous a promis. Ouais, bah oui, on a ressorti là. Hein. On a ressorti le travail. Je ne l'invente pas, hein, vous voyez, hein. on a le travail et on a le travail, on a, elle, est, elle est avec la mort Donc j'associe vraiment mon côté pro, je vous confirme ce que je suis en train de vous dire Le travail pour vous, c'est en train de vous mettre la tête dans, la, dans le sable C'est en train de vous euh, submerger, il faut que ça s'arrête on, on dit qu'il faut changer les choses, alors changer de boulot ou changer les choses, changer la façon dont c'est fait Il faut réussir à trouver notre stratégie parce que là on vous dit qu'il y a euh, la, une trahison qui a été faite sur vous. Euh, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, il y a une femme qui vous a peut-être planté un couteau dans le dos. Euh, Interprétez-le comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une situation aujourd'hui qui a été tellement compliquée. Euh, peut-être que professionnellement, encore une fois, euh, une mutation de vespère, elle ne s'est pas faite. Peut-être que vous trimez mais vraiment très fort, et que personne ne reconnaît votre travail, que vous êtes dans l'ombre. Alors si c'est si ça, surtout n'hésitez pas aussi à faire des coupures de liens avec des liens euh, d'âme, hein, parce que parfois on a des liens d'âme avec des personnes qu'on croise dans notre milieu professionnel, donc il y, y a des très bons bouquins pour ça, pour faire euh, du nettoyage énergétique. Hein. Euh, essayez vraiment de travailler le sujet, ou alors euh, bah, changer complètement votre... Euh, votre euh, votre trajectoire professionnelle, allez voir ailleurs si vous y êtes, parce que là on vous dit qu'il y a une femme, en tout cas euh, pour moi, euh, qui est euh, un peu autour de vous, qui est manipulatrice, je ne sens pas que c'est vous le gémeau, Je dirais plutôt qu'il y a quelqu'un qui est malveillant, qui est autour de vous, et, euh, et votre âme justement vous dit de, de, de, de faire attention parce que. Alors si vous êtes une femme, bien sûr, faites attention à vous, à vous en tant que femme, mais euh, on vous dit quand même d'être très vigilant. On... On, on vous invite à quitter le travail que vous avez, ou en tout cas à changer la façon dont vous le faites. Ouais, on a la distance. On a la distance euh, en dos de deck. Donc, on vous dit vraiment, donc, soit de prendre de la distance avec ce boulot. Et pour moi, c'est ça. Au niveau du travail, peut-être demander une mutation, peut-être changer de travail, changer de région. Il euh, y a besoin de changement pour vous, les Gémeaux. Il hein. y a besoin d'un changement, hein. Il y a besoin d'un changement. Alors, euh, on va les recouvrir maintenant pour terminer avec un petit conseil de l'oracle de la chance que j'adore, comme vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour vous aider sur cette situation professionnelle qui demande à être euh, muté, changé, évoluer Comment vous pouvez réussir à vous euh, bon, on vous dit déjà encore une fois De faire preuve de prudence Donc le prendre de la hauteur Professionnellement, il va falloir la jouer fine Il va falloir euh, Peut-être ne rien dire pour l'instant euh, Alors J'ai Hop là J'ai La licorne Donc la licorne c'est plutôt quelque chose de Positif, c'est un gros En un conseil qu'on vous donne et puis en plus en dos de deck je vais vous montrer après mais j'ai le fer à cheval qui est sorti donc on vous dit ici avec la licorne c'est un pouvoir que vous avez en vous donc vous avez vraiment ce potentiel de faire changer les choses la licorne vous le savez c'est un être ma magnifique magique euh, et vous pouvez faire bouger les choses il ne tient qu'à vous de changer la situation vous pouvez et vous pouvez le faire faites vous confiance je reviens sur l'énergie que vous aviez tout à l'heure de l'ange de l'amour. Faites-vous con confiance, les Gémeaux, en plus c'est votre mois anniversaire, donc euh, foncez. Avec, euh, avec cette carte euh, ici euh, de d'Horus, vous avez le conseil de plutôt être prudent, attentif et comme je vous l'ai dit, à faire les choses d'une manière un peu plus cachée. Si vous quittez votre travail, ne le dites pas à vos collègues. Si vous cherchez ailleurs, ne le dites à personne non plus. Vous faites des entretiens, n'en parlez pas. Euh, vous, avez, euh, voilà, vous avez plutôt tendance, euh, le conseil en tout cas qu'on vous donne, à faire preuve de, de, de, de discrétion. <rire> cherchez le mot. Euh, les cartes, ils sont tombées, je vous les montre parce que c'est important. Vous avez ici, euh, je, je l'ai marqué parce que c'est un très vieux... Euh, euh, jeu de tarot, celui-ci, hein, c'est une carte assez puissante, l'aigle. Et c'est une carte d'aboutissement. Ça veut dire que vous allez pouvoir enfin prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous avez traversé. En quittant ce contexte professionnel, cet environnement, ce poste peut-être, vous allez pouvoir prendre de la hauteur parce que la vie ne se limite pas à son travail. Comme vous le savez, ça ne doit pas tout le temps prendre toute notre énergie. Le boulot n'est pas là pour prendre toute notre énergie. C'est vraiment quelque chose qui doit aussi nous porter euh, à l'intérieur et qui ne doit pas nous peser sur l'âme. ni, euh, bah oui, voilà, nous peser sur la main. En tout cas, euh, je vous montre les deux dernières cartes qui sont tombées. Vous avez le petit rat qui est tombé. Alors le petit rat, c'est qu'on vous dit, euh, là vous avez plutôt tendance, à, si vous restez dans cette position-là, dans ce travail-là, dans ce contexte professionnel-là, ou alors, encore une fois, si vous, a, vous cherchez du boulot, euh, si vous ne bougez pas, euh, là, vous êtes plutôt sur un, un, un chemin de destruction, parce que vous n'allez pas construire. Vous n'allez vous euh, pas euh, évoluer. Donc là, la situation ne changera pas. Ne vous attendez pas à ce que les choses changent toutes seules par magie. Ça ne se fera pas. Euh, vos collègues ne changeront pas s'ils sont euh, véhéments et s'ils n'ont euh, que pour intérêt, leur propre satisfaction, rien ne changera. Donc, il faut vraiment que vous puissiez faire changer, vous, les choses. Le dernier message que j'ai à vous donner, alors, c'est le... avec l'éléphant, ici, c'est vraiment que vous allez pouvoir enfin triompher sur cette situation-là. Et ça, c'est quand même une belle fin pour cette vidéo du mois de juin, pour vous, les Gémeaux. C'est que euh, ici, l'éléphant, c'est vraiment l'être triomphant. Vous allez pouvoir être sûr de vous, parce que vous allez quitter cette situation lourde et pesante. Un nouveau euh, chemin s'ouvre à vous. Et là, on vous dit que vous avez euh, toutes les cartes de votre côté avec le fer à cheval. Donc, c'est vraiment... Euh, alors là, euh, la chance. Euh, euh, et puis là, on avance, mais on claque euh, les sabots. Hein. On y va en fièrement. Vous voyez comme un peu le défilé du 14 juillet hein, avec les chevaux euh, sur les champs Élysées. On, on le fait avec euh, avec fierté. On part en levant la tête. Euh, haut et fort et on assume notre choix Donc là, vous allez y arriver C'est une très très très très belle euh, Énergie Pour terminer, je vous les mets là Le mois de juin Allez, on se fait un petit message Si vous êtes encore avec moi, je vous donne le message de l'oracle Des animaux Du pouvoir Donc pour nos amis Gémeaux S'il vous plaît, le petit message de, Des animaux Ah bah c'est la tortue Ah bah écoutez la tortue. Donc, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous en ai parlé. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qu'il faut aller puiser au fond de vous. Faites-vous confiance. Peut-être que vous allez reprendre une entreprise familiale. Peut-être que vous allez reprendre un travail qui a déjà été exercé dans votre famille. En tout cas, c'est un très beau message pour vous, mes chers amis Gémeaux. Et je vous êtes encore je vous souhaite, pardon, encore un très joyeux anniversaire. A très bientôt. Ciao, ciao.